bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler d'une de mes passions la création de miniatures pour jdr on regarde ça tout de suite alors on ouvre son navigateur préféré et moi je vais toujours sur ce site principalement sur celui-ci thingiverse où je trouve une quantité incroyable de de miniatures d'objets en tout genre que ce soit pour du jeu de rôle ou que ce soit pour euh, d'autres euh, domaines tels les playmobil ou les Lego pour mon fils qui, qui est ravi vous, vous trouvez de tout euh, donc là j'ai tapé, euh, vous l'avez vu, euh, dnd et là vous voyez une, euh, un catalogue immense de différents euh, objets Alors, ça peut être des personnages, ça peut être du, euh, du décor des tours de dés euh, enfin, vous trouvez euh, un choix incroyable, donc euh, voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Bon, il y en a des très très bien faits, d'autres qui sont assez, assez rustiques, euh, mais euh, il y en a vraiment vraiment pour tous les goûts. Alors, je vais taper Dice Tower juste pour vous montrer. Ça va être mon prochain petit plaisir de faire une une tour de décaché. Donc, il y, en a, il y en a des magnifiques. De, de toutes sortes, notamment celle-ci que j'aimerais bien faire, qui va me demander quand même 8 heures de, de travail, ne serait-ce que pour la conception de la machine. Bref, revenons à un petit personnage que je voudrais créer. Je crée un ogre. Un ogre, voilà, donc il a encore un paquet incroyable. Ah, celui-ci me plaît pas mal. Ah, celui-là, c'est quoi Ouais, alors donc celui-là, bon, c'est un ogre un peu trop stylé à mon goût pour ma partie de JDR donc celui-ci me paraît pas mal du tout voilà un petit genre comme il, comme il se doit donc je vais le télécharger et je vais l'ouvrir dans mon petit logiciel euh, un petit euh, logiciel euh, cura de Dagoma euh, qui, me paraît, qui me permet excusez-moi, de pouvoir correctement euh, paramétrer mon, mon ogre pour le lancer sur mon imprimante donc en fait je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé voilà ogre je vais l'ouvrir voilà et tout de suite ça modélise mon mon personnage sur mon imprimante 3D donc voilà il me paraît pas mal faire un petit tour d'horizon ouais, bien sculpté bien musclé donc je vais vite fait sur les paramétrages, alors c'est rapide. Je choisis, euh, on va dire, la profondeur, euh, la complexité de, de la création de mon personnage. Donc j'ai différentes couches d'épaisseur, donc je vais prendre le plus fin. Voilà, je vais choisir qu'il euh, commence aussi un peu plus large, pour bien avoir une, une, une bonne, un bon ancrage dans l'impression. Je l'enregistre et c'est parti donc là je l'ai ça fait maintenant à peu près 12 minutes que c'est lancé donc il a déjà attaqué les pieds comme vous voyez il y a des petits échafaudages qui se construisent sur les côtés qui vont permettre à, à... À, à, aux mains, notamment du, de l'ogre, d'avoir un support parce que sinon, vu qu'il monte couche par couche, si j'avais pas mis cette option, euh, les mains euh, auraient commencé dans le vide et bien sûr, euh, le petit plastique aurait, aurait tombé, euh, aurait chut par terre. Donc on va avancer un petit peu dans la conception. Voilà, donc maintenant on arrive à attaquer les mains, vous voyez les mains sont posées sur le, les petits échafaudages que j'ai demandé en option donc ça va assez vite hein. euh, là on est à peu près à 45 minutes là on est à, mm, à peu près à 1h40 ouais, le ventre prend beaucoup de place, vous voyez que les mains commencent à se structurer un peu plus euh, le gourdin est construit et il continue à monter micron par micron voilà ça va, ça va tout de même assez vite. On va peut-être avancer un petit peu plus dans le temps pour vous montrer où on en est un peu plus tard. Voilà, donc vous voyez les mains maintenant se sont rattachées au torse et mon imprimante continue tranquillement de grimper et de continuer à structurer mon œuvre. Voilà, on attaque la base de, de la tête, c'est-à-dire ouais, le menton. Il continue sur les trapèzes arrière et continue à monter, monter, voilà, là on attaque le plus rapide, le crâne, car il n'y a rien dedans, d'un ogre, et euh, dans quelques minutes, mon ogre sera enfin terminé. La partie la plus sympa est faite, voilà, voici mon ogre sortie d'imprimante. Il va y avoir un gros travail maintenant bah, pour enlever tous ces petits échafaudages. Alors, gros travail, ça va prendre un, un petit quart d'heure. Pour, ce, pour cela, j'utilise deux pinces. Alors, j'ai une pince spéciale. Et j'ai acheté un coupe-ongles qui, euh, qui marche très bien pour euh, justement pour les, les angles ou les, les arrondis. Et j'utilise aussi une, une, une, une, petite, une petite ponce. Et là, maintenant, on s'y attaque avec la peinture. Alors, j'ai une trentaine de pots maintenant, et une dizaine de, de pinceaux différents. Voilà à quoi ressemble mon ogre, enfin fini, détouré et peint. Je l'ai même euh, verni d'un blanc mat, pour leur donner une petite impression euh, de brillance. Alors Je ne suis pas un grand spécialiste de la peinture, hein. il y a des vraiment des, des, vraiment des pros dans ce domaine-là, euh, il y a plein de tutos là-dessus. Et enfin voilà, tous les décors euh, que j'ai pu faire avec mon imprimante. Alors j'ai compté, j'ai fait 381 euh, décors ou personnages avec mon imprimante 3D et peint. Donc là je vous montre un petit petit exemple de ce qu'on peut faire. On peut, on, peut, on peut tout faire en fait, on peut faire des donjons, euh, des arbres, des maisons, euh, des fenêtres. Donc voilà, un petit, un petit décor de donjon avec des, euh, des orques et un ogre, des petits barils. Voilà, voilà, j'espère que tout ça vous a plu.